Salut. Salut. Alors les copains, qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances Moi, je pars en colonie de vacances. Ah oui c'est comment les colonies de vacances C'est génial On va aller à la plage, on va faire de la planche à voile et de la voile. Si on veut, on peut aussi jouer au tennis et au volleyball. Le soir, il y a des soirées dansantes. C'est sympa Tu pars combien de temps Trois semaines en juillet. Et en août, je vais voir mes cousins à la montagne. Ils habitent à Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence. C'est super joli là-bas. Et toi, Ahmed, tu vas à l'étranger Non. En juillet, je vais faire du camping dans les gorges du Verdon. Et en août En août, je travaille dans une station-service. Et c'est génial Génial Je travaille parce que j'ai besoin d'argent. J'aimerais bien acheter une mobilette. Tiens, moi aussi j'aimerais bien acheter une mobilette. Et toi, Florent Je vais peut-être rester en Arles. J'ai envie d'être ici pour le festival de la photographie. Mais je ne sais pas. À part ça, je n'ai rien de prévu. Je n'ai pas encore décidé. Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas comme pompiste avec moi J'aimerais bien, mais je préfère partir en vacances. Tu peux aller en colonie de vacances aussi C'est possible. Bon, je dois m'en aller. Moi aussi. Au revoir à tous. Salut. Salut. Ciao. Qu'est-ce que je vais faire, moi